Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Héros et Généraux. Euh, nous sommes en fantasme euh, Zimmerman avec ma petite MP. Je sais plus, MP40, ouais, 32 et 40, ça, ça les deux principales. On est en bataille de guerre. Panzerschweck devant moi. Je peux pas l'attendre comme ça. Ouais, C'est super utile. Aïe! Mais tout shot! J'ai l'impression qu'il utilisait son arme comme un, un truc de... de sniper, mais avec plein de balles. On peut aller passer toutes les armes en, en manuel, j'ai l'impression. En tout cas, les mitrailleuses, on peut. Alors on a du mal à avancer. Peut-être qu'il va falloir rester défendre. Visiblement des gens... ...qui passent. Et je pense pas qu'on soit nombreux à défendre. 4, bon ça va. Euh, C'est une bataille de guerre, alors ce serait mieux qu'on gagne. Les ressources sont très équilibrées, je trouve. Pour le meilleur ou pour le pire. Ouais. Cette moto, elle est très peu couverte, maintenant. Bon. Je crois que c'est moi qui vise. Ouais. Excusez-moi. Euh... La PC considère qu'il vaut mieux se replier. Je sais pas s'il si faudrait ou pas. On va suivre les ordres de notre chef. On va dire que les chefs vont s'arranger entre eux. Et notre chef dit attaquer. Ah, je le connais. Je sais plus pourquoi, mais. C'est un mec dans Minecraft. Alors, vu que ça s'écrit exactement comme ça, ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un d'autre. Alors, il y en a un deuxième qui snipe. Ouais, je, je peux pas vraiment toucher à cette distance-là. Hum. Hésite à changé de fantassin. dans le véhicule des je ne sais pas si c'est exactement le même je crois que le mien il avait pas de chiffre. je n'ai pas vraiment moyen de le savoir j'ai le chat qui est bugué sur mon jeu il a un véhicule allemand costaud donc euh, costaud et décoré et un chapeau Je viens de penser que mon bonhomme qui a verre de combat, il a pas de chapeau associé. Bon, il a l'air de peiner un petit peu, aller où il veut. Je sais pas s'il veut se mettre près du point A1 ou quoi. Mais... Il veut juste faire un méga détour. bon J'espère qu'il est pas en train de farmer son ruban euh... Euh, conduite de véhicule. Ah, C'était un mauvais plan dans le suivre. J'aurais dû attendre qu'il se place bien, mais je pensais qu'il allait se placer bien rapidement. Hein. Plutôt que de faire euh, 10 000 km de détour. Bon sur le principe, euh, je suis pas contre hein, à se mettre euh, derrière les lignes ennemies à deux mais. Je crois que j'ai bien défendu. On va rester couché le temps que je neutre. Voilà, comme ça, plus de pression sur le point de base. On a le spawn de A2 2 pendant un moment et euh, on est tranquille sur le point pendant un autre moment il n'y plus la tête qui dépasse Tire au bazooka je sais pas pourquoi il tire au bazooka <rire> je sais pas comment j'aurais pu me cacher beaucoup mieux, mais Alors, il aurait fallu que je me cache. Il y a beaucoup de monde sur le point de base, on va dire qu'ils vont s'en sortir. Donc on va continuer à mettre la pression sur A2. Ils va finir par deviner d'où on vient et péter le véhicule probablement. Des gens assez proches. Ah bah il bouge son véhicule, c'est bien. Euh... Ah ouais, sauf que là je suis incapable de rivaliser. le risque, on va prendre la forêt. Il faut pas qu'ils le mettent au même endroit que le spawn, sinon ça va pas être super utile. Mais à la forêt c'est beaucoup plus facile de se cacher derrière une pierre ou 8-8. Pas un ratio génial, on a juste qu'il faut pour être en. en bien en, en quelque sorte. Ouais, en... j'ai un ratio de 1. Je vois des gens passer, mais ils sont vachement loin. Peut-être que j'aurais dû commencer avec un autre perso. Genre feuille de tonne. Voilà. J'ai cru que le deuxième avait capté. Aïe. Ah, bah il y en avait un troisième qui a le ruban camouflage, mais qui est à droite de mon écran. Alors, ça, c'est un peu inutile. A un blindé il a pas besoin de soutien je dirais pas il vise pas exactement là où il faudrait mais ah ça nous tire dessus alors qu'on vient du spawn il y a un type ah dommage j'ai tiré dans sa direction mais mais tuer encore beaucoup plus vite là, ça peut devenir intéressant, tellement faudrait qu'il s'approche un peu. Puis après, il peut repartir, hein, mais juste histoire de nous déposer. Je sais pas bien ce qu'il pourrait farmer comme euh, si j'avais déjà débloqué ce véhicule là. Bon, il y a un autre APC qui est intéressant, mais Et je crois que la voiture se débloque avec le ruban conducteur ou alors chauffeur. la voiture euh, amphibie et je parle il ah, y a un véhicule j'ai remarqué que les bonhommes dropaient pas leurs armes quand ils étaient en véhicule autant sur les bonhommes de blindés ça me paraît tout à fait normal mais autant les fantassins plus De mal à me faire bien caché là quand même. Laissez-moi en paix. Au moins, on n'est pas trop nombreux à descendre sur son véhicule. Je le vois plus le type. Oh mince, moi encore. là. Se re-soigner d'abord, tu lui. Oh ah non, <rire> je sais pas comment il m'a pas vu. Lui, ah j'étais trop bien caché. Il joue très safe avec son APC. Pourquoi pas? C'est une, euh, une bonne technique. On en a 17, puis ça se trouve, c'est ses APC. En tant que chef de guerre et il veut pas les perdre. Voilà, wow, on s'est beaucoup plus par là. Hop, un petit tir à la tête. Je vais me mettre dans le bunker. Allez, ouais, j'ai lancé. Boum. Euh, J'ai vu la grenade lancer, oh c'est un truc de fou On a beau pas être nombreux là-bas, ils ont quand même des... On va se recacher, il y a un autre mec derrière Qu'une balle, là nickel. Ah, là j'aurais pu tirer au MP40 à cette distance. Je pensais qu'il était plus loin, mais avec le son, ah, il est mort la PC Bon, bah, on aura tenté. On aura tenté. Je l'ai vu fumer un instant sur la carte, le blindé. Je sais pas si c'était de la fumée de, de moteur, de pot d'échappement, ou de je sais pas quoi, ou alors si jamais il était endommagé. Il a pas l'air très mal en point, donc on va pas l'aider. Et en plus, euh, ils sont trois sur le truc, donc logiquement, il y en a un des... Vu qu'il y a que 2 blindés et trois bons hommes. logiquement, il y en a un qui... qui répare. Peut-être qu'il est là et qu'il fait rien du tout, le 3 mais... Ils ont beaucoup de M1 Garant euh, sur euh, un véhicule. Il est mort probablement par euh, l'affus. Non pas par l'affus. Par Thomas oui il a fait un kill. Hop là je voulais pas prendre le truc de Panzerpost mais <rire> on ne dira rien. Il a mis deux bombes sur la route ça c'est futé. J'aurais pu prendre mon grenade anti man Maintenant j'ai plus envie de lâcher mon truc de Panzer Frost parce que je me dis Je me dis que si j'utilise pas euh, j'aurais un type dedans ah. Il y avait pas et maintenant il y a oh, ils ont des, des, des chouettes et main garant Bien maxé Va L'aider lui Hop la petite tir à la tête J'ai à peu près deviné où il était Si je me l'allonge je vois mieux non Un peu pas tellement 3-2 3-4 Ah on ne sera pas La logique voudrait que Aïe <rire> Je le voyais hein mais pas exactement un bon endroit pour sa tête comme il n'y avait que sa tête qui dépassait j'aurais eu du mal à faire autre chose qu'à tirer à la tête il me voyait peut-être mieux que je ne le voyais il y a un mec là ok ah, c'est bien de l'avoir fait tirer oh, il veut pas un coup de soin Et voilà, vous êtes comme neuf mon bon monsieur. Est-ce qu'il y a un viseur Très bien. Bon, je pense que c'est le genre de viseur chouette qu'on peut mettre sur... A mon avis c'est un 1.5. Il est réglé à 200, je pense, parce que le fantassin qu'il avait l'avait réglé sur 200. On va régler un peu moins. Est-ce qu'il y a du monde vraiment là-bas On voit bien quand même. Il ah, n'y a plus personne visiblement. Le soleil, il, il recharge super vite. Et il recharge euh, de la même façon qu'on euh, a utilisé une balle dans un chargeur de, de 100, disons. Et une, Et qu'on ait utilisé 100 balles dans un chargeur de sang Ou alors toutes les balles du chargeur Et je trouve ça légèrement étonnant Alors on a visiblement du soutien de blindés bien organisé. On va voit... Il y a un type là On va essayer de débusquer Les les mecs au bazooka J'ai pas tellement de balles par contre Je sais pas si c'est le 5 qui est un peu radin Ou jamais il a utilisé toutes ses balles En attendant Lui il est tout mort, j'ai vu le il a l'air tout mort aussi. Ouais avec le soutien des blindés, euh, on fait le taf hein. C'est beaucoup plus facile avec euh, le raid, je trouve. Bah comme vous le voyez on a pris le point super rapidement Et on est même en train de pousser sur un... Ah c'est futé ça d'avoir mis le truc juste derrière le blindé Comme ça ils soutiennent mutuellement S'il y a un anti-tank qui s'approche euh, ou qui tire de loin on peut venir réparer le blindé Quelqu'un qui me ramasse ouais merci Ah, te casse pas la tête à ramasser tous les fantassins, sinon on va être vraiment lent, mais... Voilà. Enfin, ouais. <rire> il y a des gens qui roulent vraiment tout droit bêtement, hein. Enfin, qui... Non. pas enfin, qui roulent. Le blindé... Le, le, le camion, il devait esquiver le caillou. D'une façon ou d'une autre. Oula C'est quand même chouette le truc de soin Je pensais que je mourrais toujours avant d'avoir le temps d'utiliser un deuxième soin Mais en pratique j'ai trouvé quand même beaucoup d'occasions Où avoir un deuxième soin c'est utile Un type là-bas Hop Mince j'ai pas lancé Ah et je me suis pas bien caché <rire> ah, On a un APC vraiment juste à côté Il est en très mauvais état Mais de toute façon je pense que ça passe ou ça casse hein. Soit avec l'aide des blindés on l'emporte Soit ah. Soit on l'emporte pas Et c'est gagné, on a gagné la bataille là, euh, il faut avouer que les, les chars ont joué un rôle prépondérant dans la victoire, franchement je... c'est vraiment quand ils ont été tous bien placés, il y avait un arc de cercle dans les zones dégagées pour éviter qu'ils se fassent trop sniper de près par des fantassins sniper et à partir du moment où ils étaient euh, dans cet ar ar axe là, rien a passé de plus et on a pris le point et après ils ont avancé dans la forêt, là ils ont pris un peu de risque mais il n'y en a aucun qui est mort, enfin j'en ai vu mais aucun mourir plus exactement et on a gagné